il ne passe pas auprès de certains étudiants. Le décret 148 fixant les nouveaux critères d'attribution de bourse ne fait toujours pas l'unanimité. Un an après son adoption. L'ADBG a décidé que pour avoir la bourse, il faut avoir moins de 24 ans. En sachant bien qu'avec la bourse, on a besoin d'acheter des fascicules. On a besoin d'avoir en fait, le minimum nécessaire pour apprendre ici à l'INSEIT des taxis, etc. Vraiment, on ne peut pas en ce moment survivre sans la bourse. On ne peut pas prendre les, les, les informations des autres pays pour emmener ici au Gabon, quand même. C'est ça, vraiment, c'est triste pour nous. C'est compliqué de savoir qu'ici, là, il y a, il a les 24 ans, les 27 ans et les 30 ans dans notre classe et nous avons besoin de cette bourse. Parce qu'il y a d'autres frères qui viennent des provinces. Les terre qui donne son karma, on peut dire sévère. Parce que nous, déjà, quand on a passé le bac, nous, nous étions un peu au courant pour les moyens de classe. Et voilà qu'on nous impose une telle situation. Du côté de l'Agence nationale des Bourses du Gabon, il était important de recadrer les choses. La NBG n'est pas un décideur, juste un exécutant. Il y a qui ont le bac littéraire, qui ont obtenu le bac littéraire et scientifique, il faut avoir, d'abord, un, en termes d'âge, il faut avoir 22 ans au moment de la demande. 22 ans, pas plus. Il faut avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 en classe de terminale. Ce sont ces deux critères qui sont opposables à tous les dossiers du de demande de bourse. Le décret 148 est désormais celui auquel doivent s'accommoder les étudiants qui souhaitent obtenir une allocation d'études, lequel décret tient compte du critère d'âge et de la moyenne de classe.